vous allez bien, nous on va bien. Oui, ça va. Grâce à Dieu, bien sûr. Grâce à Dieu, la Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où en fait, on va répondre à des questions toujours sous le thème de la Saint-Valentin, du mois de février, l'amour, tout ça, tout ça. Et on a la voix off qui va nous poser des questions. La voix off, c'est moi, suis Donne toute ton identité sur les Première question chercher l'amour ou attendre l'amour. Pose la question c'est quoi chercher l'amour. Est-ce que chercher l'amour ça veut dire que tu te réveilles le matin, tu dis bon je m'habille un et puis voilà. Je... je sais pas où chercher l'amour genre je vais dans toutes les soirées dans les lieux de tout pour... et tout, Des de rencontre pour chercher quelqu'un ou où... chercher l'amour c'est quoi? En fait ben c'est ça ouais. ce que tu dis chercher l'amour c'est Ah bah ben non. Ouais. Je le laisse me trouver. Ouais, je pense que je le laisse me trouver aussi. Ouais, moi aussi je le laisse me trouver. Bon après, je reste pas là non plus en mode passive, assise et j'attends que l'amour arrive tout seul. Ah. Mais... Quand même. Parce que tous ces trucs, c'est de rencontre ou non, c'est pas trop mon truc, tu sais jamais ce qui tu peux trouver. Déjà. Deuxième question. Qui fait le premier pas, l'homme ou la femme c'est fait tout le temps que j'aurais dit la femme. Euh Attendez Tu veux dire l'homme plutôt c'est Ça fait tout le temps que j'aurais dit l'homme. c'est fait tout le temps. Mais... Je sais pas, j'avais un ami qui me disait euh, Bah pourquoi c'est toujours l'homme qui va vers la femme au fait Parce que les hommes aussi ils sont très timides mm -hmm. Très, timide, très timides, très timides Mais c'est vrai, des fois même plus que les femmes Et donc du coup ils disaient Mais la femme aussi elle va dire oh, Bon tu sais, euh, même si elle dit pas Mais tu sortes avec moi, tu fais comprendre J'allais dire la même chose Parce que voilà quoi, on est dans une génération maintenant ben euh, oui. C'est pas comme avant, avant limite les femmes elles n'avaient rien de droit de faire Donc ouais, je pense qu'à l'époque Une femme qui allait faire euh, la cour à un homme Ça devait être très mal vu mais je pense que maintenant, dans le temps où on est, en plus Dieu, il parle tantôt aux hommes, tantôt mmh. aux femmes. Si le Seigneur te dit il va lui parler, tu ne vas pas dire mmh. non mais en fait, Dieu si c'est lui l'homme, euh, j'attends celui qui si vienne. Si Parce que du coup, si tu fais ça, Dieu il va te dire, ok, ok. <rire> attends, attends encore, <rire> attends. Pendant <Attends, dans rire> trois <rire> ans, là, tu vas attendre encore, on va voir qui c'est qui va aller parler à qui. <rire> Et toi, Caro Moi, je dis c'est l'homme. C'est vrai ouais, pour moi, c'est l'homme, et que si dans exemple... la génération ancienne, oh, <rire> <rire> et que c'est si, par exemple la femme est intéressée par un homme, je te rejoins, elle, fait... elle peut le faire comprendre, mais, mais si je trouve su... pas que c'est elle qui doit l'éviter. Non, mais ouais. j'ai bien dit, elle m'a dit, ouais, si je te rejoins, mais, moi, coup, moi, mais genre, le premier pas, c'est l'homme au final, même si la femme l'entraîne à faire le premier pas. Ouais, pour moi, c'est l'homme. Doit-on se laisser draguer Ça dépend de ce que tu draguer. Parce que, euh, bon, si c'est quelqu'un qui sait parler, qui vient, qui te dit bonjour, machin, petit à petit, il te fait comprendre, oui, tu sais, des petits compliments, genre, ah, t'es jolie, je comme ça, ou oh, ça me fait plaisir de te voir, ou des choses comme ça, ouais, comme ça, c'est cool. Mais si c'est dragué en mode, lourdeau, tu viens et tout, tu mets déjà ton bras, oui, ton épaule bah, alors que je sais même pas comment tu t'appelles, tu <rire> sais même pas d'où tu sors, ou tu commences à être un peu trop tactile. regardé, voilà, tactile, et puis, tu sais, les regards aussi, parce que tu en as certains, vos regards là. <rire> Regarde regarde, regard mal regards, là. Oh là là, regarde la tête au pied. Ah je ouais Tu <rire> sais ceux qui se mordent les lèvres Faut arrêter Oh mon <rire> Dieu C'est la honte. Oh, ouais, vous allez vous faire recaler tout de suite. <rire> après moi je trouve que draguer c'est un grand mot. <rire> c'est un. Je sais pas, moi je vais plus te dire aborder, mais bon, c'est draguer, bref. Ouais, parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre aborder. et draguer, c'est ça Aborder, je pense que tu viens déjà avec une. Un autre esprit. Un, un esprit où tu te dis, ben, la personne me plaît et j'ai envie de faire les choses bien. Parce que ouais. quand tu dis draguer. Pour moi, draguer, c'est que c'est pas sérieux en fait. Ouais, et puis t'es déjà dans la soudée, t'es. Voilà, mmh, tu vois, draguer ouais. en mode. Mmh, pas mal. Euh, voilà. Alors que tu connais Voilà, C'est pour ça que ouais, j'ai ouais. du mal avec le nous draguer. Donc aborder. Aborder, ouais, je préfère plutôt. aborder. Si tu m'abordes, oui, je me laisse aborder, frère. Voilà. Plus maintenant, mais. Euh... <rire> oui maintenant. Oui, oui, parce que là. <rire> oui, maintenant, mais. <rire> bon, <ça>, c'est <rire> vrai que c'est oui, euh, la voix offre, c'est pas encore le cas. Donc de euh, toute façon, elle vous a donné déjà toutes ces infos. Quatrième question présentation de la famille fille ou garçon avant ou qu'importe. En gros, est-ce que euh, c'est la, présente la fille Je pense qu'il faut présenter la fille. Il faut que que la fille présente le... d'abord sa famille, donc que la fille présente d'abord son mari à, à sa famille, famille et après ensuite, le garçon voilà. présente sa fiancée à sa famille. Voilà, je pense que c'est de ce sens. Pour bah, moi. Alors, du coup, si c'est dans ce sens là, j'ai rien respecté <rire> Non, c'est pas c'est dans ce sens là parce que mon mari, bah, du coup, vu qu'il venait me voir à la maison mm. Donc du coup, c'était automatique parce que moi j'allais pas chez lui en fait Pour oh, moi, okay. euh, je suis pas mal avec toi, je vais pas chez toi Donc du coup, s'il voulait me voir, il venait à la euh, maison non, chez non, maman euh... Donc c'était obligé qu'ils connaissent euh, les parents avant euh, Donc du coup, euh, moi je sais pas trop parce que, perso, euh, moi j'ai rien respecté j'ai rencontré euh, l'oncle et la tante de mon mari et tous ses cousins <rire> avant de rencontrer ses parents. Et, euh, et pour dire quel point on a poussé, c'est que les parents <rire> s'est rencontrés pour le mariage. <rire> Donc euh, c'est archi chaud. Et, et ça vous ne dévierait pas quand vous étiez ensemble euh, Quand j'ai rencontré les parents Non, euh, ouais, ouais. Euh, oui. Du coup, faire le mariage, ça faisait déjà Après, presque deux différent. ans. Ça faisait déjà presque deux ans. Après, il faut dire que les parents n'étaient euh, pas, pas euh, sur place, donc c'était un peu compliqué. Et euh, lui, il a rencontré mes parents, du coup, bien avant le mariage. Après, euh, est-ce qu'il faut commencer d'abord par la famille de la fille ou du gars ouais, je sais pas. Du coup, ça s'adapte à chaque situation. Voilà. Ouais. donc À ouais. ah, ouais. limite, on peut qu'importe. Ouais. Ouais. Ça, ça, à la situation, on sait pas comment c'est, au fait. Ouais. Et toi Ah, qu'importe. C'est ça, mais il mmh. faut quand même qu'il y en ait un qui lance ça. Oui, faut parce pas que... être trop longtemps... Euh... Faut pas trop, parce que voilà. ça, ça devient du flirt, au fait, mmh. et le flirt, mmh. c'est un peu dangereux. Voilà, et puis même les parents, ça risque de les... contrarier. Ouais, aussi. Ouais, ils vont dire, c'est pas sérieux. Ouais. Ah ouais. de mariage avant ou après la présentation de la famille bah, je pense qu'entre les deux personnes concernées, elles peuvent en parler d'abord à... entre elles, pour être sûr déjà mmh. qu'elles veulent les mêmes choses. Voilà. Parce que si déjà elle parle pas de mariage, puis après elle rencontre les parents, ça parle de mariage, et on a mmh. un qui commence et... à tourner de l'œil c'est compliqué. Surtout que pour moi, quand tu te mets avec une personne, tu dois d'abord lui parler, enfin vous devez être sûr que vous voyez les choses de la même façon. Ouais. Tu ne te mettre une garçon, parce final, lui veut pas de mariage, ça. Ça. non ça. Si tu mets en couple, c'est parce que tu vises le mariage. Ça va pas non hein. pas tout le monde. Il y a des couples libres. Hein. Ah ben Ouais, ouais. Et puis tu as des ouais, gens, mais... c'est des euh, fois... Les, les sentiments ils sont là sur un temps. Donc, tu es là, tu es chaud. Tu, tu vois, c'est comme quand mmh, tu viens de recevoir vrai. un nouveau cadeau. Tu es trop content, tu joues avec oui, et tout, beaucoup, et tu finis par le délaisser. Et tu as des personnes, c'est comme ça. Elles, sur le coup, bah, elles peuvent avoir des sentiments très forts pour quelqu'un, mais ouais. elles voient sur le court terme. Alors que, il bah, y en a qui voient sur le long terme. Et si déjà, là, il y a peu de conversation, ça peut poser des problèmes dans ouais, la préparation pas. du mariage et ce serait dommage de dépenser. Moi, je ne dis pas qu'il y a que l'argent, mais de dépenser du temps, de l'argent, des sentiments pour que vous divorciez quelques mois après. Mmh. Parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, que vous n'en aviez pas parlé. Voilà. Après, nous, comme nous sommes chrétiennes, donc forcément, quand on s'est mis avec nos maris respectifs, on visait le mariage. C'était une question. Quel est le rôle du mari Je pense que le rôle du mari, c'est. Comme tout le monde le dit, c'est le chef. De la famille. Après, il faut que tu expliques quand tu dis chef. Hein. Quand je dis chef de la famille, c'est pas un gourou qui va te dire tu vas faire ça, blablabla. Bla, bla. Non, c'est pas non, ça, c'est fini ça. <rire> Le chef de la famille, c'est qu'il a la responsabilité de la, de la femme et puis des enfants s'il y a des enfants. Et un peu, il met vos épouses comme l'église. Ah, voilà, sans mm. dire non. Écoutez bien, notez bien. C'était quoi la référence ah, je, sais pas. Okay, je pense que c'est dans les derniers livres de la vie Vous savez à partir de de la... un petit l'ancien Timothée Ou c'est dans un Pierre ou un Jean Si dans les livres où comme tu vas ça chercher, tu non. <rire> La voix va chercher la référence Un mot pour les femmes Pour celles qui cherchent Qui cherchent Vous n'avez même pas besoin de chercher Et qui commencent à désespérer ça va venir. Ouais. Mais aussi, des fois, on s'est dit... Oh, ah non que... Tout le monde se marie Ah non, moi, je me suis là, dit ça Ça, ce voilà. serait une autre vidéo pour raconter le témoignage. <rire> là, donc. Voilà, donc, euh, en, en fonction... Par exemple, il y en a... Euh, pour elle, si y a 25 ans, elles n'étaient pas mariées, peut-être... Elles euh, commencent à s'inquiéter. Et mmh. d'autres, c'était plus tard, 35 ans, elles commencent à s'inquiéter. C'est différent, mais sachez que de toute façon, si vous mettez Dieu en premier, il va vous donner ce que vous voulez. Il l'a dit lui-même. Il l'a dit, dit cherchez le royaume... Euh, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données ensuite. Quand vous mettez Dieu au centre, après, de toute façon, dès que vous faites sa volonté, vous pouvez lui demander ce que vous voulez qu'il soit dans sa volonté. Il va vous le donner. S'il voit que vous voulez vous marier que vous en avez besoin et que Dieu est à la première place dans votre vie, il vous le donnera. Après, bien sûr, si vous mettez le mariage là, vous mettez Dieu là, il ne faut pas prendre Dieu pour ceux qui ne pas. Je, je suis d'accord avec toi, mais moi, je, je connais plusieurs copines et pourtant elles connaissent Dieu et mmh. voilà, elles sont chrétiennes. Mmh. Ben maintenant, euh, elles te disent, vous aimez trop dire Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, mais et, regardez, Dieu va faire en attendant euh, mon âge, il monte, j'ai toujours personne, euh, voilà quoi, tout le monde se marie, moi je suis là, pourtant je suis pas moche, pourtant voilà, j'ai une bonne situation, et voilà. Donc, c'est pas pour Dieu qu'il faut... comment -je? Oui, il faut toujours mettre Dieu en premier. On n'utilise pas le nom de Dieu, juste pour vous dire une espérance, t'inquiète pas, oui. Dieu va faire, oui, t'inquiète pas, Dieu va faire, mais on n'utilise pas son nom juste pour te calmer au fait, on utilise son nom pour te faire comprendre qu'il va vraiment faire au fait, mais du coup, c'est vrai que c'est long, mais si tu dois te marier, si tu dois avoir quelqu'un, t'inquiète pas que tu auras la personne, moi, j'ai attendu longtemps, moi je le dis vraiment, j'ai attendu longtemps, c'était chaud pour moi, je lui ai dit, mais punaise, et du coup, regardez, je suis mariée et je suis super contente et je me rappelle même plus le temps où, où voilà oui. je me disais mais punaise mes copines se marient punaise nanana nanana nanana mais c'est vraiment parce que moi je me suis dit bon seigneur stop c'est bon c'est fini j'écoute plus personne je vis ma vie et quand j'ai commencé à dire que je vis ma vie bien sûr dans le respect avec du et mmh. tout moi je m'occupe plus de copain par copain voilà ah ben il est arrivé flou comme ça sur un plateau d'or tu vois <rire> et donc du coup je me suis dit waouh au fait donc c'est pas qu'on va le dire oh, Dieu Dieu Dieu, c'est vraiment qu'on utilise le nom de Dieu parce que c'est la vérité, si tu t'attends à lui, tu vas recevoir, c'est un truc de ouf, mais tu vas recevoir. Et pour les femmes mariées, femmes, aimez vos maris et priez pour eux, surtout priez pour eux parce que les hommes, ils ont pas forcément fiers mais après euh, bon, il y a des hommes qui sont qui ont plus de facilité à exprimer ce qu'ils ressentent, mais ils sont pas trop du genre à venir pleurer sur vos épaules et dire ah, si ceci prie pour moi, peut-être non. Des vrai fois, vrai. Euh, il faut que ce soit vous d'instinct tous les jours prier pour vos maris. Et la la femme, femme est importante. Ben, <rire> euh, pourquoi moi, le Seigneur a mis la femme? Attends, il y a tes... un passage <rire> biblique destiné à la femme. Attends, la femme, euh... ok, le mari c'est la chef, mais j'avoue que la femme, elle a une place, maman, hein, mm -hmm, pour ton -temps. Là, donc ouais femme, priez pour vos maris, aimez-les, élevez-les quand c'est élevez-les. Vous avez pas besoin non plus de vous, un culte à vos maris, mais euh, quand même, c'est le chef de famille. Montrez-lui quand même que c'est un homme c'est quelqu'un Montrez-lui que quand même vous respectez sa place euh, Vous n'êtes pas obligé tout le temps de le rabaisser Ou des choses comme ça c est c est Voilà, faites-leur des petits compliments mmh. Les hommes, ils aiment bien qu'on les flatte Voilà, mmh. dès qu'ils font un, un fan petit fan truc de... pour vous hum? Soyez fan de... Voilà, vous. dès qu'ils font un petit truc pour vous Faites pas genre en mode oh, T'as fait ça, de toute façon moi je le fais tous les jours Faites non. la vie, quoi <rire> Non, voilà, vous homme oh, t'arrives pas à dire en Oh, t'es trop cher on sait qu'il qu y a des gars qui vont regarder cette vidéo, mais vous savez qu'on a raison. De façon, parce qu'on vous connaît et on est mariés, donc on sait ce qui se passe chez nous. Mais voilà, euh... surtout, euh... ouais, parce que l'homme c'est le chef de famille, mais je pense que la femme c'est vraiment la personne que Dieu a établie dans la famille pour prier pour son époux et pour ses enfants à venir ou ses enfants actuels. Parce que peut-être que c'est l'homme qu'on voit. Dès qu'on voit la famille, la première personne qu'on va regarder c'est l'homme. Mais Dieu, dans la, dans la, comment dire, comment dire ça, dans l'intimité, vous savez même pas combien il y a de femmes qui intercèdent tous les jours pour leur maris et Dieu garde les maris parce que les femmes se tiennent à la brèche pour mmh. eux. Donc Marie déjà, il y a un peu de reconnaissance donc, <rire> premièrement et ensuite ouais les femmes, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut prendre la confiance, mais persévérer dans ce chemin là après c'est vrai qu'il y en a peut-être vous êtes marié avec des inconvertis peut-être que c'est dur mmh. peut-être que certaines vous êtes mariés avec des, des maris qui vous rendent la vie dure ou alors peut-être certaines que vous avez vrai, des vrai. maris qui sont super gentils mais qui qui avec qui vous aimeriez partager plus de choses mais ils ont ouais, du mal à parler priez pour ça dites à dieu ce que vous avez sur le cœur. on vous invite à lire le proverbe 31 c'est ça hein? Ouais, la femme vertueuse Ouais, ouais, ouais, comme une... le Proverbe 31 Magnifique passage pour la femme, je trouve N'oubliez pas de liker Et de commenter, de me donner vos avis On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye, Bye. Bye.